Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo euh, qui était pas mal attendue hein. au final. J'ai fait un petit sondage pour savoir quelle serait la prochaine vidéo qui, euh, concernant les SosrP et, et au final, eh bien c'est les nains qui ont terminé à égalité avec les elfes de la nuit. Les elfes de la nuit sont extrêmement joués donc sur le papier je devrais mettre les elfes de la nuit avant. Mais bon, j'ai fait des vidéos sur les nains où j'ai expliqué qu'ils étaient pas assez mis en avant. Donc, est-ce que ce ne serait pas l'occasion de parler des nains Et ça va être un très gros morceau aujourd'hui, puisqu'on ne fait pas une race, mais on en fait deux. Là, vous allez me dire, oui, les sombres fers. Non Les sombres fers seront dans une autre vidéo plus tard. Mais on en a deux aujourd'hui. Deux particularités pour les nains, puisque nous avons les Wildhammer et les Bronzebeard. Alors, généalogie sur les nains, si ça peut vous aider, bien entendu, comme la plupart, il y a toujours une généalogie en annexe. Là, en l'occurrence, eh bien les nains, vous avez beaucoup de monde. Puisque euh, en gros vous avez les nains classiques, les bronze Bird, les barbes de bronze, et les nains un petit peu plus spécifiques, les wildhammer, les marteaux hardis. C'est deux grands peuples, deux ethnies, euh, ce qu'on appelle des clans, mais en vrai ce sont des super clans. Hein, puisque dans ces clans-là, il y a des clans mineurs qui euh, font partie de ces grands clans. Donc quand on dit deux clans, il faut imaginer euh, vraiment un... Enfin, c'est le clan dominant, quoi, parce qu'il y a plein d'autres clans qui sont euh, sous ces ordres, bien entendu. Alors tout d'abord, pourquoi jouer nain les nains, c'est bien malheureux parce que c'est l'une des races, j'ai envie de dire, c'est l'une des races emblématiques de la fantasy, euh, qu'elle soit très vieille ou qu'elle soit récente, dans la fantasy il y a toujours des nains. Ce qui est assez intéressant, et la plupart des univers essayent de différencier un petit peu leurs nains, mais globalement ce qui est très intéressant, et notamment bah, Warcraft n'échappe pas à la règle, c'est que bah, vous avez les elfes, les nains, c'est les deux grandes races que vous voyez un petit peu partout dans la fantasy, Seigneur des Anneaux évidemment, Donjons et Dragons, Warhammer, les nains sont extrêmement intéressants d'ailleurs dans Warhammer. Et dans Warcraft, on a le droit à des nains aussi intéressants, euh, qui, bon, ressemblent beaucoup. Il n'y a pas autant de différence, par exemple, entre les orques de euh, Warcraft que euh, des orques d'autres univers. Pour le coup, les nains euh, de Warcraft ressemblent pas mal aux nains du Sciences et aux nains de... de surtout, de, nains de Warhammer, on va dire. Même si ils ont des, des particularités, et notamment les Wildhammer sont vraiment l'unique, j'ai envie de dire, sont vraiment très, très uniques. Pour le coup, les nains d'Ironforge, les nains de Forge-Fer, les nains barbe de bronze, eux sont un petit peu plus classiques. Mais c'est aussi ce que beaucoup de, beaucoup de joueurs recherchent hein, chez le nain. Voilà, le nain classique. Donc, en quoi on a vraiment ce côté classique du nain C'est tout simplement, eh bien, évidemment, plus vous êtes, vous vous êtes âgé, plus vous avez de barbe. Donc, n'hésitez pas, pour ce qui est de la barbe, si vous voulez faire un jeune nain, on voit rarement ça dans les RP, un jeune nain. Bah, n'hésitez pas à faire une barbe un peu plus courte, par exemple. Et pourquoi pas même enlever la moustache, c'est dégueulasse, hein. j'en ai conscience. Ou alors une toute petite, une toute petite. Voilà, bon, elle est un peu grande quand même. En l'occurrence, ce qui est intéressant aussi avec les nains, donc bah, bien sûr, il y a cette barbe, il y a euh, cet euh, cette honneur, cette, euh, cette force de, de, de caractère, ce côté euh, fidèle, loyal et fidèle jusqu'à euh, jusqu l'infini. Hein. Ils vivent plus longtemps que les humains et surtout, bah, quand même, la plupart du temps dans Warhammer, dans le Cerzano, ils ont une excellente mémoire, ce qui fait que. Ce sont des amis fidèles, mais aussi des ennemis euh, oni, puisque bah ils n'oublient pas, ils oublient pas qui leur a fait euh, des torts. Et euh, en l'occurrence, les nains, bah aussi, ils ont cette solidité, cette endurance, cette résilience, cette capacité à encaisser, ce qui se montre par euh, la petite taille, avec du coup un centre de gravité très bas et du coup ça bouge pas un nain. Mais en plus, ils sont extrêmement costauds, extrêmement baraqués, très résistants, puisque bah ils sont, euh, ils ont des origines de forgés par les titans, donc ils ont quand même, même s'ils n'ont pas la peau de pierre. Vous allez me dire, si, avec la le racial, tout ça. Sur le papier, normalement, tout, tous les nains ne sont pas capables de faire euh, appel à, à la forme de pierre. Hein. C'était les avatars, tout ça, tout ça, les rois de la montagne, qui, eux, ont la particularité de pouvoir faire appel à, à, cette, euh, à cette forme de pierre. Mais globalement, de toute façon, ils ont hérité de cette capacité, cette endurance en fait, hein. et en l'occurrence et eh bien ça se matérialise aussi par leur architecture et leur structure, ce sont évidemment des spécialistes de la défense et hein, spécialistes du siège, avec une capacité à encaisser d'ailleurs euh, si vous avez vu ma vidéo sur Warcraft 2 euh, celle qu'on avait préparée avec Evanessor qui était très longue en quatre, en quatre euh, chapitres et eh bien les nains n'ont jamais perdu Casmodan euh, enfin, si, pardon ils n'ont jamais perdu Ironforge ils n'ont pas perdu Forgefer, elle a tenu, elle a tenu, tenu, tenu, tenu, tenu, tenu, tenu, tenu contre le blocus de la horde, le siège quasiment, j'ai presque envie de dire éternel pour la population locale, ça a duré des années et ils ont tenu, ils ont tenu, c'est ça les nains, c'est une capacité d'encaisser de, une, une force de caractère, une force à pouvoir endurer les pires charges, alors que pourtant on pourrait se dire bon bah c'est des... C'est des êtres de petite taille, face à du très grand, ils pourront pas tenir, et eh bien, bien sûr que non, justement, ils sont, euh, ils sont à même de pouvoir encaisser. C'est aussi de la technologie, les nains, ils ont cette soif de connaissance, cette, cette recherche, bien sûr, évidemment aller récupérer les matières premières, hein, le minage hein, très très présent chez les nains, mais cette capacité à aller à, à voir en fait, à redécouvrir des choses, à aller faire de l'exploration. On a beaucoup d'explorateurs. Ce sont les nains qui sont à l'origine de euh, justement la guilde des explorateurs et autres euh, naines, donc euh, c'est vraiment eux le cœur de, de, du côté exploration, euh, avec bien sûr derrière une capacité aussi en technologie, parce que généralement la technologie, on la met souvent au gnomes ce qui est vrai, hein, les gnomes sont euh, vraiment, on en reparlera quand on fera les gnomes, mais les gnomes font, euh, sont vraiment la race la plus technologique, en tout cas du côté alliance, parce que côté ordi, il y a les gobelins, mais c'est vraiment les deux races de Warcraft les plus avancées technologiquement, en tout cas celles qui font le plus de recherches technologiques, parce que vous allez me dire, ouais, il y a peut-être d'autres races, en tout cas celle qui aspirent le plus à de la technologie, à de la recherche technologique A tel point que ça part un peu dans tous les sens pour les deux races mais euh, Et je parle même pas en mode mal fait par Blizzard Je parle vraiment eux-mêmes, leurs trucs qui pètent dans tous les sens Les nains sont un petit peu plus, on assure un petit peu plus Ils avancent dans la technologie mais pas aussi vite que les gnomes et par exemple, bah, c'est eux qui sont à l'origine des mousquets, des fusils, des arquebuses. Euh, on arquebuses. On y reviendra après, bien entendu. Mais voilà, c'est eux qui sont à l'origine de, de, de, des armes à, à canon, des armes à poudre à canon. Hein, le fusil, euh, le, le, le canon, justement. Donc euh, là-dessus, ils sont, ils sont aussi avancés technologiquement. Et surtout, eh bien, leur, leur bonne relation avec les gnomes euh, fait qu'on a une, une entente technologique qui permet de faire avancer les deux races. Donc voilà pour ce qui est des nains. Personnellement, j'aime beaucoup, euh, beaucoup les nains... Euh, il y, y a aussi un autre facteur qui fait que j'aime les nains, c'est le, le désintérêt progressif, malheureusement, des joueurs vis-à-vis -vis de cette race. Aujourd'hui, c'est l'une des races les moins jouées, ce qui me, me fend le cœur, parce que c'est pas forcément ma race préférée, mais le fait que cette race est aussi riche, aussi intéressante, et au final, euh, son heure de gloire est presque passée, j'ai envie de dire, puisque bah, pour Warcraft, c'est plutôt Warcraft 3, euh, pour ce qui est de, de WoW, c'est plutôt Cataclysme, et du coup, bah on est sur des, des heures euh, un peu révolues, j'ai envie de dire, pour les nains, où... Euh, et eh bien on crée des nouvelles races qui sont euh, thématiquement, euh, culturellement des nains, mais pas des nains en fait euh, j'ai fait une vidéo là-dessus hein, la, la déchéance des nains et c'est assez triste du coup, c'est vrai que je la mets un peu plus en avant parce que malheureusement, et c'est pas forcément que les joueurs n'aiment pas les nains. tout le monde connaît les nains, tout le monde apprécie les nains, mais en fait personne les joue malheureusement. C'est le Wild Star, c'est le Wild Star de, <rire> des races de Warcraft. C'est tout le monde les apprécie, mais personne les joue. Et, et du coup c'est triste parce que voilà il y a beaucoup de choses à faire et sans rentrer dans le cliché, un, un cliché que je déteste par exemple chez les nains, c'est le nain qui roule l'air, qui parle euh, bonjour le nain balourd, hein, le nain balourd, C'est vraiment euh, c'est Gimli hein, qui a mis ça en place avec le Sœur Zano, mais c'était un nain parmi d'autres. Et euh, d'ailleurs, les films Le Hobbit ont montré que les nains, ils parlent pas tous pareil, ils sont pas tous similaires en termes d'apparence et tout. Et, euh, et c'est du coup, je trouve ça un petit peu dommage de les... Je veux dire, malheureusement, les nains aujourd'hui, c'est juste des, des moteurs à blague, plus qu'autre chose, alors qu'il y a plein de choses à faire. Et on va voir, parce qu'en plus, au sein même de la race nain, bah, on n'a pas, euh, pas la race alliée Wildhammer, donc elle est comprise dedans. Ce que je peux vous commencer à vous dire, évidemment, pour ce qui est des noms, je pense que je mettrai euh, dans la description des, des petites aides si jamais ça vous intéresse, puisque. Il y a la langue naine de Warcraft qui n'a pas vraiment un nom spécifique, ça s'appelle le nain en gros, hein. ce, que, ce qui est un peu dommage d'ailleurs parce que c'est inspiré du Kuzdoul du Seigneur des Anneaux qui est le langage des nains créé par Tolkien qui a été repris par euh, les Game Workshop et Warhammer avec tout simplement le Kazalid. et euh, Donjon et Dragon a fait aussi un petit peu sa propre popote et Warcraft on va dire qu'il récupère un petit peu tout ça malheureusement ça n'a pas un nom et ça n'a pas, une, euh, ça a pas une, une autant de profondeur on va dire. Par contre donc voilà, au niveau des noms, il y a pas mal de choses à faire. C'est assez intéressant, rappelez-vous juste que la, la patrie d'origine, le continent d'origine des nains, c'est Kazmodan. Et Kazmodan, ça veut dire la, les montagnes de Kaz. Kaz, Goroth, hein, le titan. voilà, ça peut vous rappeler que Modan égale, égale euh, montagne. Et en l'occurrence, ce que je peux vous donner aussi comme information, c'est que si jamais vous faites un nain classique, on va commencer par les nains classiques, ensuite on passera au Wildhammer. Nain classique, au niveau personnalisation et tout, vous pouvez faire ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Juste... Un point à ne pas faire et je sais vous allez me dire oui mais chacun son truc machin là vraiment je, je serais euh, intraitable parce que même blizzard malheureusement avec Dragonflight, est parti en vrille en ils ont absolument pas contrôlé absolument pas freiné n'ont pas absolument, n'ont pas compris du coup ce qu'ils faisaient les tatouages vu qu'il n'y a pas de race alliée wildhammer les nains wildhammer sont censés être plus grands que les nains normaux et les nains Wildhammer, bah le truc c'est qu'un nain Wildhammer et un nain normal, euh, c'est pas comme euh, les elfes de sang et les hauts elfes où il bah, y a la différence de couleur des yeux, ou les magars et les orques où bah, la couleur de peau tout ça, les, ou les, les, tout simplement pour un exemple nain, les nains d'Archyron, nains ça se voit, le mec il a les cheveux en feu, il a la peau extrêmement sombre et tout, donc, et la peau grise voire noire, donc c'est pas, pas facile, à, enfin, là pour le coup c'est très facile à discerner, Wildhammer et Bronzebird c'est pas facile à discerner justement, donc, s'il vous plaît, ne mettez pas de tatouage à des nains Bronze Bird, à des nains d'Ironforge. Le, le peut-être le truc qui passerait un peu mieux, un peu mieux, ce serait à la limite, ce tatouage-là, en couleur grise. Mais même comme ça, en fait, malheureusement, il bah, n'y a rien qui donne.. Enfin, Si vous regardez en fait tous les noms des tatouages. Sont, font référence au Wildhammer en fait. Et vous allez me dire, bah Forgefer, non, Forgefer c'est pas Wildhammer vu que c'est euh, bronze vert. Et eh bien et maintenant qu'il qu y a le conseil des trois marteaux, il y a des Wildhammer à Ironforge. Donc en fait c'est aussi des Wildhammer, tout ça c'est des références au Wildhammer, on y reviendra après, mais c'est que des références à des Wildhammer, donc malheureusement les tatouages évités sur un nain classique en fait. Je sais, c'est super joli, on a envie d'en mettre et tout. Malheureusement, euh, ils sont beaucoup trop connotés Wildhammer et c'est le seul signe distinctif jouable entre les deux, puisqu'il n'y a pas de différence de, de taille, donc on ne peut, peut pas montrer, on ne peut pas monter un peu la taille des, des Wildhammer, donc malheureusement, c'est le seul truc qui, qui peut les différencier. Donc s'il vous plaît, ne mettez pas de tatouage sur un nain classique. Attaquons, du coup, nos nains euh, normaux avec euh, les races classes. Alors, on va pas se mentir, j'en ai parlé un petit peu avec les orques quand je parlais des guerriers orques. Eh bien, les guerriers nains, c'est fait pour. Le, le, le concept du euh, War Tank nain, enfin le War Tank nain c'est l'avatar, c'est le roi de la montagne de Warcraft 3, les lancers de marteau qui stun, les clap de tonnerre, les euh, le transformation en avatar, c'est le kit, le kit, je, je, vraiment je suis le kit du roi de la montagne de Warcraft 3, vraiment, c'est d'ailleurs pour ça maintenant qu'aujourd'hui je ne peux plus jouer euh, autre chose que nain, euh, tank, ben, nain, War Tank, pardon, parce que ben, c'est le roi de la montagne en fait. Je ne me vois pas jouer ce kit avec une autre classe. J'ai essayé jouer Orc à BFA avec, euh, et à, la, à terme j'ai fait non, non, ça ne me correspond pas. quoi. C'est vraiment, c'est le nain, c'est le nain, c'est le kit du nain pour le coup. Donc War Tank, ça marche très très bien. Ça ne veut pas dire que War Fury et War Arm ne fonctionnent pas en nain. Les, les deux autres marchent très bien. Mais par exemple, là, un War Arm avec Arme à deux mains... Euh, j'aurais plus tendance à le mettre à un humain pour un chevalier, ça veut pas dire encore une fois que les nains peuvent pas le faire, c'est juste que bah, quitte à choisir personnellement dans mes, dans mes spés, j'aime bien faire une spé par, euh, pour un, un personnage etc, donc bah c'est vrai que j'ai plutôt pour un nain tank, j'ai plutôt envie de partir sur le, le Warprot, mais au final, bah les, deux, les, les deux autres spé marchent très bien. Le Warfury pour un nain qui sera assez énervé, voulez-vous faire un délire un peu tueur à la Warhammer, ça marche très bien. Le, le Wararm en mode gros marteau à deux mains, gros Pareil, là, à ce niveau-là, j'ai j'en profitais pour faire un débunkage. Beaucoup de jeux, joueurs, euh, j'ai vu ça notamment avec Troma lors de son event PVP qu'il avait fait, suivez-le sur Twitter, c'est toujours assez intéressant. Euh, L'événement PVP qu'il avait fait avec les défenses d'Ironforge, où on jouait des nains justement, eh bien euh, beaucoup de monde avait été choqué par la transmo de trauma où il jouait avec une épée. Et on lui disait « bah non, une épée c'est pas nain, euh, les nains c'est un marteau ou des haches, pas des épées. » Eh bien détrompez-vous, vous propagez une idée reçue complètement débile. Euh, je vous rappelle que dans n'importe quel univers, que ce soit Warcraft, Warhammer ou euh, le Seigneur des Anneaux, euh, des nains sont des excellents forgerons. En tant qu'excellents forgeron, bah, évidemment, ils savent faire des épées. Et en l'occurrence, ils ont fourni probablement les meilleures épées de, <rire> les meilleures épées de, uni... de chaque univers. Dans Warhammer, hein, les épées des, des comptes électeurs de l'Empire sont forgées par les nains. Donc euh, non, non. Après, vous allez me dire, oui, ils peuvent les forger, pas les utiliser. En fait, le truc, c'est que si jamais les nains devaient se foutre sur la gueule entre, entre eux, ils sont habitués. Vous savez, quand on fabrique une armure, c'est pour se protéger d'un certain type d'arme. En l'occurrence, les nains... Ils sont extrêmement armurés. Du coup une épée contre une énorme armure ça sert pas à grand chose. On préfère une masse pour péter, le, pé, pé, péter les os à l'intérieur de l'armure en fait. Le contendant marchera bien mieux. Euh, les haches à la limite bon bah ça va servir de gros de petits marteaux aussi en fait. Parce que ça passera pas l'armure donc euh, au final ça peut casser. Un, ça... Une épée sera plus fragile à ce niveau là contre une armure. Donc, C'est pour ça en fait que vous voyez que c'est pas spécialement illogique que les nains utilisent peu d'épées et ils l'utilisent, c'est juste que c'est pas forcément l'arme de prédilection des nains, mais ils utilisent aussi des épées, et généralement elles sont d'excellentes factures. Dans Le Seigneur des Anneaux, vous avez Thorin, euh, vous avez, euh, j'ai oublié, euh, Philly et C'est ses neveux, qui utilisent les épées, vous allez me dire, ce sont des épées elfiques, et bien avant de récupérer les épées elfiques, ils ont des épées naines, donc... Allez, vous pouvez taper un Sword, machin, vous pourrez trouver sur, sur internet. Ça c'est dans les films, mais dans les livres c'est pareil. Et pour le coup, eh bien dans le dans Warcraft, c'est pas autant mis en avant, etc. Mais on a aussi des, des traces de nains qui utilisent des épées, même si généralement on les privilégie avec des haches et euh, surtout des marteaux. Mais il n'y a aucun problème pour des nains avec des épées. Voilà. Euh, donc guerrier euh, nain, ça marche très bien. Le côté défenseur et euh, combattant euh, combatif, l'esprit combatif des nains fonctionne très très bien là-dessus. Nous avons le chasseur qui est l'une des classes iconiques bien sûr pour les nains puisque bah, on va penser au fusilier de Warcraft 3. Le fusilier de Warcraft 3 qui a été aussi repris d'ailleurs dans la cinématique d'introduction de Vanilla avec ce fameux fusilier nain, euh, ce montagnard qui se bat avec euh, son ours euh, de combat à ses côtés qui va prendre un énorme coup de totem de, de tauren d'ailleurs. Mais évidemment, et j'en parlais... Fusil c'est les nains S'il vous plaît, je le dis parce que je l'ai faite sur les humains S'il vous plaît, les fusils c'est nains C'est pas elf, c'est pas humain, c'est nain D'accord Si vous voulez une arme pour les humains, c'est l'arbalète <rire> les, les nains c'est le fusil D'accord Je vous laisse aller voir la vidéo sur les humains Parce que là, sais, là dire, ah, il y en a ils vont ce machin. Je vous laisse aller voir la vidéo sur les humains Les nains c'est le fusil Alors ça veut pas dire que vous pouvez pas jouer autre chose Bien sûr, vous pouvez tout à fait jouer l'arc et l'arbalète Mais encore une fois c'est dommage de ne pas euh, se battre avec l'arme raciale pour le coup par excellence quel fusil pour le nain. Euh, en l'occurrence, le fusil pour les nains euh, éviter les fusils laser hein, bien entendu, on parle d'un parle d'heroic fantasy fusil euh, la bonne arquebuse quoi hein, le truc qui met du temps à recharger et on met des grosses bastos avec c'est l'idée pour les nains et en termes, de, en termes de créatures, en termes de pets pour ce qui est des nains sachant que les, les trois aspects fonctionnent pour les nains vous avez bien sûr euh, la précision en tant que fusilier mettre des bêtes avec, euh, avec euh, vos, vos familiers évidemment et euh, la survie, ou survie on pourrait dire peut-être un petit peu moins au contraire, au contraire le, le, presque j'ai envie de dire la classe chasseur ce serait plus les montagnards fusiliers, montagnards, explorateurs ce sont des mecs spé pour la... enfin façon survie quoi vraiment euh... et je sais peut-être que le côté poison marche un petit peu moins sur les nains en soi euh, le, le fait qu'ils qu enduisent leurs armes de poison locaux etc c'est pas spécialement déconnant c'est vrai que ça fait plus d'un point de vue culturel ça fait plus d'un sombre fer, mais ça marche, ça marche très bien là-dessus, il n'y a aucun problème. En termes de pets, évidemment l'ours, ça c'est la cinématique de Vanilla avec les ours des montagnes, donc. Mais toutes créatures des montagnes, que ce soit les lynx, que ce soit. Enfin y a pas de lynx d'ailleurs en cas mais les panthères des neiges, les, euh, les ours, on peut imaginer aussi des, des rapaces, hein, parce que les rapaces, sont... généralement on aime bien le côté agile du rapace, donc on le met aux elfes. Mais des rapaces sur les nains, il n'y a absolument aucun problème à ce niveau-là. Tout ce qui est créatures des montagnes, il euh, y a même des lions des montagnes, même si c'est vrai que euh, c'est l'un des symboles des, des, du royaume d'Azeroth humain, donc euh, on le voit derrière, donc euh, peut-être un peu plus pour les humains, mais ça marche aussi pour les nains. Vous avez vraiment toutes les créatures des montagnes qui peuvent, de, de, de, de, du, du loch Modan, etc., vous pouvez aller chercher toutes les bestioles, il n'y a, euh, a pas de, de, de gros problème là-dessus, même si effectivement le fusilier de War III... Et l'explorateur nain n'a pas forcément d'animaux pas... Vous faites comme vous voulez à ce niveau là, il n'y a aucun problème Le mage nain, alors le mage nain est arrivé à Cataclysme Dans une euh, direction, il est arrivé en même temps que le démoniste et le chaman Je vais faire un point pour les trois à ce niveau là En fait, techniquement, ce ne sont pas des classes que les nains classiques, les nains bronzeberdes jouent Ce qui a été expliqué, ce qui a été justifié, si vous avez vu ma vidéo sur Cataclysme, vous le savez en gros, c'est l'arrivée des Dark Iron et des Wildhammer dans, dans, dans l'Alliance, qui fait, enfin, le rapprochement des trois, j'allais euh, en fait, dire, races naines, des trois ethnies naines, qui a fait que il y a eu du rapprochement et du coup des échanges culturels. Pour ce qui est du coup des mages et des démonistes, c'est les Dark Iron qui en sont responsables. Pour ce qui est du chamanisme, c'est les Wildhammer. On va y revenir après. Donc, en l'occurrence. Le mage, c'est vrai que si vous faites un, un mage, il y a plusieurs possibilités. Il y a plusieurs possibilités. Soit vous êtes l'apprenti d'un dark iron, d'un euh, donc d'un sombre fer, d'un nain sombre -fer. Soit vous êtes, vous avez été au kiriinter, etc. Vous faites partie des rares nains à avoir en, été enseigné auprès du kirin Tor, hein, de Dalaran, tout ça, tout ça. Soit vous êtes, euh, <rire> je sais pas trop, euh, parce que c'est vrai que même si c'est une race d'origine titan, au final les nains n'ont jamais été... Ça c'est quelque chose qui est arrivé a posteriori, puisque euh, le côté euh, créature des arcanes égale titan, euh, enfin, égale, euh, égale titan et du coup on manie la magie arcanique, c'est arrivé plus tard. A l'inverse, les nains n'étaient pas du tout versés dans la magie au début de Warcraft euh, et ils ne le sont pas vraiment aujourd'hui non plus. Donc il n'y a pas ce lien qui a été fait, qui peut l'être hein, bien sûr, vous pouvez faire un mage arcane nain, c'est... Dans le côté, je retourne dans, la, dans, dans cette recherche des ancêtres, etc. Ça peut très très bien marcher. A vous de voir à ce niveau-là. Même si je pense que être l'apprenti d'un Darkeron peut ne pas être dégueu. Le Kirin Thor, c'est un peu classique, j'ai envie de dire. Peut-être un peu trop. Donc à, à, à ce niveau-là, vous faites un peu comme vous voulez. Ça marche, ça marche très bien. Le voleur. Alors les voleurs nains, ce qui est un peu triste, c'est que les nains, malheureusement, n'ont pas de... Alors bien sûr des guildes, d'assassins, des guildes, les nains fonctionnent souvent en, en, en termes de guildes dans la plupart des univers euh, Donc là dessus ça marche très bien Mais le problème en fait c'est que canoniquement on n'a pas euh, Je veux dire, la plupart, par exemple vous prenez les races de la horde La plupart des races de la horde ont un corps d'informateurs, d'éclaireurs, euh, d'assassins euh, Vous avez par exemple du côté des orques le clan Shatred qui est très connu pour euh, assassiner Du côté des tauren vous avez les... Euh, comment s'appelle les, les coureurs... Euh, les longs coureurs pour les trolls, vous avez euh, les euh, trolls, euh, vous savez, les chasseurs des ombres. Pour ce qui est des, des elfes de sang, il bah, y a pas mal de trucs en plus, hein, mais, euh, les forestiers, tout ça, tout ça. Pour ce qui est des, des nains, et ben, on n'a rien, en fait. Euh, du, côté, euh, du côté des gnomes, on a euh, les forces spéciales de Gnome Regan, j'ai oublié le nom. Euh, le SI7, bien sûr, des humains. Mais en fait, il y a beaucoup de factions euh, où il n'y a rien, en fait. Et donc, enfin, euh, chez l'Alliance, chez il n'y a pas forcément de... Euh, en fait le SI7 a tellement vampirisé la culture des autres races qu'aujourd'hui, bah, voleurs nains il n'y a pas grand chose, alors que c'est dommage parce que un montagnard nain fonctionnerait très bien les montagnards, les, les, les informateurs euh, les éclaireurs nains fonctionneraient très bien à ce niveau là il n'y a aucun souci. les guildes d'espions naines les guildes d'assassins euh, euh, nains euh, surtout qu'en plus ça pourrait reprendre un petit peu le côté guérilla que euh, c'est pas, pas euh, ronin c'est... Euh... Putain, j'ai oublié le nom du, du nain dans, dans Le jour du Dragon. Rom, Rom, c'est Rom. Rom, euh, le, le chef des nains euh, de Casmodan qui continue la lutte derrière les lignes, euh, qui se cache dans des fossés, dans des dans des, dans des collines, etc., pour pouvoir euh, euh, mener des embuscades et des techniques de guérilla contre la horde. Ça fonctionne très très bien à ce niveau-là. Donc ils auraient pu euh, baser ça là-dessus, mais on n'a jamais eu cette volonté du côté de Blizzard de travailler... En gros, le SI7, c'était la case facile. Tout le monde va rejoindre le SI7. Et c'est bon, c'est réglé. Ce qui est dommage, parce que chez les nains, il y avait moyen de faire des choses euh, à ce niveau-là. Donc encore une fois, évitez la case SI7. Vous ne pas, tombez pas dans cette erreur. Vous pouvez prendre SI7, hein, ça évite de se prendre euh, la, la tête. Mais je trouve ça dommage. D'un point de vue culturel et tout, c'est un peu triste. Encore une fois, le SI7, c'est une blague en plus. Donc euh, c'est un peu euh, pas très sérieux. quoi. Euh, donc voleur nain. Euh, il y a plein de choses, soit vous êtes un montagnard, soit vous êtes un espion, soit vous travaillez auprès de la couronne, auprès des différents clans, etc. Il n'y a pas de, de souci à ce niveau-là. Vous pouvez être un clan d'informateurs aussi, un clan d'informateurs qui navigue partout dans Casmodan Technique de guérilla façon Warcraft 2 comme je l'évoquais. Jour du dragon, très important. Donc n'hésitez pas à ce niveau-là. Les prêtres, alors les prêtres nains... Malheureusement les prêtres nains c'est un peu pareil, on n'a pas beaucoup d'infos, euh, globalement c'est des prêtres de la lumière classique, des humains, des elfes, tout ça, c'est un peu dommage, c'est arrivé à, comme un cheveu sur la soupe à Wow Vanilla, on n'a jamais eu d'explication sur les paladins et les prêtres nains, globalement c'est euh, c'est euh, voilà le, le, le, le, la, lumière, la lumière avec un grand L et basta ce qui peut être fait côté prêtre, euh, on sait qu'il euh, y a toujours un, le côté cœur de la montagne, le côté cœur de la forge, etc. L'importance de la forge, les hauts fourneaux, euh, nains. Ce qui pourrait être intéressant pour les prêtres, euh, l'idée, euh, c'est un truc qui est très Warhammer à ce niveau-là, donc c'est pas, bzz, c pas si bien que ça, mais l'idée du foyer, l'idée du foyer, de ce, de, de, de ce, de ce sentiment d'être chez soi, qui va apaiser les nains, c'est la prêtrise de Valaya dans, dans Warhammer j'avoue que j'aime bien cet aspect là pour le côté culturel des nains qui fonctionne aussi très bien dans Warcraft avec l'idée de la lumière avec un grand L, mais qu'on pourrait un peu plus spécialiser dans le côté euh, du... Euh, et c'est pas en mode vraiment le tavernier qui ramène la bière c'est vraiment le côté euh, l'apaisement en fait l'apaisement par ce, sen ce sentiment de sécurité ce sentiment d'être chez soi sentiment du foyer en fait et euh, ce côté le... le vous savez le, le, le... la bûche en fait hein, la bûche qu'on allume le feu et hop, ça réchauffe les cœurs euh, en, pleine, euh, en plein hiver. Ce côté-là, je pense, pour les prêtres, pourrait être appuyé un petit peu. Euh, pour vraiment, même si c'est la lumière avec un grand L, garder un aspect un peu plus culturel pour les nains démonistes, comme je l'évoquais ce sont les Dark Iron, euh, les nains démonistes, Dark Iron, alors on va pas se mentir les nains, euh, déjà voient d'un très mauvais oeil les Dark Iron, même si aujourd'hui on a un peu forcé leur collaboration je vous rappelle quand même que la collaboration des nains des sombrefers et des Wildhammer n'a pas été consentie par les nains, elle a été forcée par un roi humain, Varian Vryn, donc il euh, y a toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup d'inimitié entre euh, les trois peuplades naines et euh, les Dark Iron. Comment dire, c'est des puputes, hein. on va y revenir après, mais les Dark Iron, les nains sombrefer, hein, c'est des petites salopes, hein. c'est euh, vraiment des. On va voir leur culture, etc. Si jamais vous voulez un peu plus, euh, regardez un peu ce que, ce que sont les nains du chaos dans Warhammer, on n'est pas jusque là dans Warcraft, mais c'est à peu près ça, quoi. Non en vrai en vrai les Dark Iron ont quand même leur particularité par rapport aux nains du chaos, même s'ils se ressemblent beaucoup. Euh, ils ont beaucoup de, de, de, de similarités, ils ont aussi des points des points d'écart. Mais les nains sombre-fer c'est des puputes, hein. personne ne se fait confiance, ils se trahissent, ils se mettent des coups de couteau dans le dos et tout. Donc bon, un démoniste nain ça veut dire qu'il a appris ces arts là par un nain sombre de manière générale, il peut y avoir des, des, des particularités bien sûr, des exceptions. Mais bon, on va pas se mentir, les nains, ils vont pas apprécier un nain démoniste, hein. vous êtes un paria, hein. vous êtes clairement un paria, euh, voire considéré comme un traître, hein. donc il y a grosse rancune à votre égard généralement, mâche ça peut un peu plus passer, mais alors démoniste, euh, non, <rire> en plus vous faites de la saloperie, donc euh, non, parce que un nain qui manie euh, la glace, le feu, ça marche très bien, les arcanes on revient aux, aux origines titaniques des nains, donc les trois passes, démoniste, que ce soit mort, démon ou... Euh, ou, euh, ou vide dans les trois cas c'est pas bon hein. c'est pas ce que les nains apprécient et je rappelle qu'ils se sont battus contre eux quand même hein. le mort démon c'est war 1 c'est enfin pas war 1, du coup mais war 2 war 3 euh, bon euh, le vide c'est après c'est cataclysme tout ça donc non non non non hein. non on n'aime pas ça hein. et... et globalement qu'est ce qui fonctionne pour les là, là dessus il n'y a pas je vois pas une classe qui soit vraiment pas euh... enfin, une spé pardon qui soit euh... Impossible pour les nains euh, là-dessus, euh, vous vous régalez, vous faites plaisir, vous jouez ce que vous avez envie. Et encore une fois, dire le côté paria semble naze, le côté paria en termes de RP, j'y reviendrai je pense dans un gros chapitre sur les morts vivants, mais le côté paria c'est super intéressant, hein. ça fait que vous arrivez en ville, vous vous cachez, vous mettez une capuche, etc. Vous vous manœuvrez un peu en, en, dans l'ombre, vous pouvez pas forcément... Je trouve honnêtement d'un point de vue RP, c'est génial, c'est génial, être des parias. C'est le truc qui fait qu'en euh, ville vous vous comportez pas comme euh, ailleurs en fait. Et ça j'aime bien, ça, ça d'un point de vue RP c'est créateur d'histoire euh, de manière intéressante. Et, euh, même vous dans, la, dans le sentiment d'appartenance à l'univers, vous mettre petite capuche et tout en ville en mode Oh là là je range mes démons, je range absolument mes démons parce que sinon les gardes m'attaquent. C'est euh, vraiment excellent quoi, c'est vraiment excellent. Là dessus c'est vrai que Warcraft a jamais pré... Ce serait horrible, vous imaginez un nouveau joueur qui est démoniste, il arrive en ville, il se fait one shot par les gardes, bon, euh, ça s'appelle Elder Scroll, mais c'est vrai que c'est peut-être un, peu, un petit peu dur pour les nouveaux joueurs, et pourtant c'est ce qui devrait se passer dans l'univers, hein. les, les, moi j'ai suis allé de la mort, les chasseurs de démons, les démonistes qui se pointent comme ça avec toute leur merde en ville, c'est non, hein. ça n'existe pas ça, hein. euh, paladin alors les paladins nains, c'est probablement l'une des idées reçues que j'ai déjà pété en deux euh, lorsque j'ai fait ma vidéo sur les, sur les torrens paladins. Parce que le nain paladin, c'est un truc qui choque personne, alors que quand on y réfléchit, bah ça n'a aucun sens en fait. Les nains, les nains paladins, c'est arrivé comme un cheveu sur la soupe à vanilla, et c'est la lumière avec un grand L. On n'a jamais vu de nain paladin à War 3, on n'a jamais eu la mention à War 3. Au contraire, c'était presque opposé j'ai envie de dire, vous avez le paladin humain et le, le roi de la montagne nain. Parce qu'à la limite, les elfes, eux, on pouvait supputer. Ils n'avaient pas de héros à Warcraft 3. Il euh, y avait le forestier, mais c'était même pas officiel, parce que c'était pas dans les. Il les... y a le match de sang qui arrivait après, mais c'est encore différent. Donc, le, le, le... pour ce qui est des nains, c'est vrai qu'on ne savait pas trop. Et au final, le paladin arrive à Vanilla, et en fait, c'est juste un petit nain, un petit humain, euh, chevalier, euh, main d'argent, tout ça, tout ça. Il en mode. étonnant, <rire> étonnant, donc là j'ai envie de vous dire un peu dans le même délire que du prêtre, euh, jouer un peu plus le côté euh, protecteur, garde des montagnes, Là, bah, on a plus le côté combattant bien sûr, combatif du paladin par rapport au prêtre, mais le paladin serait, euh, le, le paladin nain je, vais, je verrais bien celui qui en plein blizzard, euh, en plein blizzard pardon, euh, le, ne, ne voit pas, enfin le, le nain perdu dans les montagnes, qui s'est fait prendre dans une tempête de neige, il ne voit plus rien, etc. Le paladin serait celui qui pourrait apporter en fait une espèce de fanal, l'espèce de fanal des montagnes, le côté là où on n'y a plus espoir dans la nuit la plus noire. Je serais cette bougie qui pourra éclairer ou dans les mines aussi, hein, les mineurs nains. Il y a un coup de grisou, boum, ils sont. Euh, je parle pas de Griezmann, hein, pas un coup de grisou, hop, ils sont, euh, ils sont dans le. Euh, ils sont dans la cave, etc. Eh bien, euh, que ce soit... Euh... Enfin franchement, ce serait délire. Enfin, je suis en train d'imaginer le, le mineur paladin nain avec sa grosse pioche à deux mains, en mode euh, qui vient apporter la lumière euh, aux, aux, aux mineurs euh, qui, qui ont vu un, un, coup de, un, un, ouais, un coup de grisou, vraiment euh, toute, une, toute une paroisse s'effondrer sur eux. Ce incroyable. Le, le personnaliser, le côté culturel des nains pourrait être vraiment très sympa. Alors que bah, au final, les paladins nains, il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien. Enfin, L'ordre des paladins. C'est la main d'argent, quoi donc c'est il y a, y a que dalle, c'est juste des, des, des petits humains avec de la grande barbe, quoi. C'est dommage, c'est dommage à ce niveau-là. Les chamans, alors comme pour les mages, sauf que cette fois c'est pas Dark Iron, c'est les wildhammer qui leur ont appris les rites. Donc, si vous le voulez bien, je vais euh, juste aller très très vite là-dessus en vous disant, parce que je vais faire toute une partie sur les wildhammer. Donc, pour le nain classique, chaman. En gros, vous avez appris le chamanisme par un Wildhammer. Il y a, une autre, il y a un autre cas de figure, c'est que vous ne vous considérez pas vraiment chaman comme les Wildhammer, avec l'idée de, de la foudre des, des montagnes, tout ça, mais ça revient vachement sur le côté Wildhammer. Hein. C'est ce que sont censés être les Wildhammer. Donc, j'aurais tendance à vous dire que vous êtes plutôt un apprenti des Wildhammer et suivre le canon officiel là-dessus en mode vraiment. Euh c'est un Wildhammer qui vous a appris le chamanisme, vous étiez extrêmement euh, impatient puisqu'il y a le côté ancestral, les éclairs, tout ça, c'est un rôle euh, casse-goros, euh, le côté la forge, euh, tout ça, c'est un truc qui vous, qui vous intéresse, et en faire une espèce de, de maître forge avec euh, le feu et tout, ça, ça, ça fonctionne très bien là-dessus. Mais, pour le chaman nain, j'y reviendrai après avec le Wildhammer, parce que c'est la grande spécialité des Wildhammer. Le moine nain Alors le moine nain, il bah, y a pas mal de choses à faire, Évidemment, vous avez, euh, parce que j'ai pas parlé des spés juste avant, mais bon, on s'en fout, hein, globalement toutes les spé fonctionnent, euh, peut-être pour le prêtre le spé ombre serait un peu plus, euh, mais ça, ça marche bien aussi, j'ai creusé trop, euh, un peu façon balrog, vous savez j'ai creusé euh, trop profondément dans la, dans, dans la terre, finalement bah, j'ai entendu des, des voix susurrer des choses terribles dans ma tête, le côté euh, vide peut, peut, peut fonctionner avec un nain un petit peu paria, un nain, euh, un nain déchu, qui euh, entendrait les, les voix des, des dieux très anciens dans sa tête. Euh, ça peut fonctionner à ce niveau-là. Il essaierait de faire le bien malgré tout. Euh, même s'il est un peu, un peu fada, il a perdu un petit peu de, son, de, son, de sa sanité, j'ai envie de dire. Alors, pour le moine, évidemment, le maître brasseur. Le maître brasseur, les nains, ils aiment la bière. Ça c'est vrai. Ils aiment la bouffe. Ils aiment la... Ils aiment... Euh, ils aiment, ils aiment la joie de vivre. Ils aiment la joie de vivre. Ils aiment. Ils sont des bons vivants. Ils sont des bons vivants, les nains. Malheureusement, on les garde que là-dedans. Avec des blagues de cul, des blagues de, de bière, etc. Des, des trucs d'alcool. Mais effectivement, les nains aiment le brassage. Ce sont probablement les plus grands brasseurs de l'univers de Warcraft. Avec, euh, bien sûr, les pandarennes. Donc, maître brasseur nain, ça semble tout à fait ok. Vous avez un pote. Euh, un pote euh, je sais pas, vous avez un pote Pandaren qui vous a parlé de la pandarie et de, du secret des brassages, etc. Hop, vous avez envie d'améliorer votre art, vous allez en pandarie. En plus, vous faites une, une quête. Alors, vous n'êtes pas obligé de partir dans le délire du moine, vraiment, en mode, je, je kiffe, je, voilà le cinquième élément, tout ça, tout ça, l'esprit, j'ai fait mon pèlerinage. C'est peut-être l'une des, des rares races où... Vous n'êtes pas obligé de, de, de jouer sur le tir larme sur le pathos, en mode « Oh là là, j'ai perdu ma famille pendant la deuxième guerre, euh, du coup j'ai voulu euh, voir du pays, je suis un explorateur, j'ai couvert la pandarie, je suis tombé amoureux de, de, de, de sur place, je suis tombé amoureux de la vie locale, etc. » Ça fonctionne, hein. donc qu'on soit clair, ça fonctionne. Vous n'êtes pas obligé de jouer là-dessus, mais ça fonctionne très bien. Les nains, ils en ont pris plein la gueule. Le fait de faire un pèlerinage, et ce sont des très grands explorateurs comme j'ai dit, donc le côté explorateur, aller en pandarie, tomber amoureux de la faune locale et de la culture locale, ça fonctionne parfaitement, mais on peut partir juste sur le délire en fait, maître brasseur, j'ai voulu améliorer mon art, j'ai été en pandarie, j'ai perfectionné mon art de, de, de brassage, maître brasseur tout ça, tout ça, ça c'est plus pour l'aspect maître brasseur, les deux autres p, pour le coup fonctionnent un peu moins dans ce délire et on va plutôt partir dans le côté, j'ai fait mon pèlerinage en pandarie, là dessus chevalier de la mort. Alors chevalier de la mort nain. Non, évidemment vous êtes un paria, euh, les nains ne vous détestent, hein. vous êtes, les nains vont vous détester, hein. ça c'est clair et net. Euh, pour ce qui est des nains, bah il bah, y a des paladins nains. Donc s'il y a des nains paladins main d'argent Warcraft 3, théoriquement, c'est pas impossible qu'il y ait des chevaliers de la mort. Deux options, soit vous avez trahi votre race et euh, vous avez euh, Pactisé de votre vivant avec le roi Lich et vous êtes devenu mort hein, en devenant un chouet de la mort ça c'est une première possibilité et là vous êtes vraiment une pupute ça peut être le délire euh, jouer un nain parce que ça veut pas dire que tous les nains sont sont, sont des modèles de vertu bien sûr il ya des parias aussi mais globalement c'est généralement des modèles de vertu les nains enfin modèles de vertu certaines vertus tout du moins, <rire> l'honneur tout ça tout ça et du coup bah vous pouvez avoir un petit rp euh, nain sombre fer en jouant un nain normal ça peut être sympa soit vous êtes mort on vous a relevé en paladin si possible vous étiez un paladin si possible donc chevalier de la mort en ancienne vie de paladin là dessus vous êtes mort potentiellement pendant la troisième guerre face euh, face aux au fléaux morts vivants évidemment vous faites partie de ceux qui ont essayé de protéger la, les populations humaines en euh, gardant le côté euh, gloire à l'Alliance, tout ça, tout ça. Vous avez une énorme population naine au sein d'Alterac. Alors, il y a des populations naines partout dans toutes les villes, bien sûr, euh, de, de l'Alliance. Mais euh, la grosse population naine vient d'Alterac, avec euh, les, euh, les Stormspikes, donc les euh, Foudropiques, qui sont un clan nain inféodé aux Bronzeberg. Donc ce sont des nains d'Ironforge, des nains de forge fer. Donc euh, là-dessus, ça peut, ça peut être votre idée euh, de... Moi personnellement, mon nain, euh, mon nain Chevalier de la Mort, enfin c'est une naine d'ailleurs, j'en ai fait une, euh, une stand-fike que j'ai tué. Pour le coup, les tatouages fonctionnent pour un Chevalier de la Mort. C'est l'exception. Parce que vous pouvez partir sur un délire, bah, les runes des Chevaliers de la Mort. Donc même si vous n'êtes pas un Wildhammer, bon le problème c'est qu'encore une fois, différencier un Wildhammer euh, après derrière c'est compliqué, mais le rouge du coup, Chevalier de 100... Bleu euh, bah, glace et vert impie euh, en fait, vous pouvez vous partir un truc comme ça, mais c'est vraiment en de la mort Et même comme ça bah, comment différencier un Wildhammer ou pas c'est technique oh Oui si aussi un truc, j'ai parlé de tato des tatouages, attention un autre truc qu'il faut éviter avec les nains normaux J'ai parlé des tatouages mais il n'y a pas que les tatouages Éviter tout ce qui est plumes Où est-ce qu'elles sont euh... Les plumes c'est pas là, c'est ailleurs Voilà les plumes, on évite les plumes aussi, les plumes c'est Wildhammer, je vais y venir après, mais les plumes c'est Wildhammer, on n'y touche pas. Les, voilà, ça, donc tout ça c'est ok, mais plumes, les trois dernières, c'est pour les Wildhammer, donc on n'y touche pas un nain normal. Voilà, donc ça c'est pour les nains classiques, comme je l'ai dit, bon bah, il n'y a, a pas beaucoup de... les, gérer les, les classes iconiques du nain, bah c'est guerrier, évidemment, on a le chasseur, évidemment... Et ensuite, c'est un petit peu plus spécifique. Mais j'avoue que du voleur nain, moi, ça me plaît. Hein, c'est dans un délire un peu guérilla. Les guerriers roses de Warcraft 2 qui se cachaient dans les, dans les trucs pour attaquer les, les convois de la Horde et tout. Ça, c'est vachement intéressant. Il hein, y, a, y, a, y, a, y a de la matière à faire. Il hein, y a clairement de la matière à faire. Attaquons maintenant l'autre catégorie des nains, les Wildhammer, les Marteaux Hardy. Les Wildhammer ne vivent pas au même endroit que les nains normaux. Il y a une communauté de Wildhammer à euh, Ironforge depuis. La mise en place du Conseil des Trois Marteaux, qui est un conseil temporaire, même s'il dure un petit peu, c'est censé être un conseil pour essayer de mettre en place les choses, mais il y a toujours beaucoup de craintes entre les trois grands clans. L en l'occurrence, les Wildhammer, ce sont... Alors, si vous lisez Le Jour du Dragon, il y a quelque chose qui va vous choquer, c'est que les Wildhammer se considèrent être des nains des montagnes, et les nains d'Ironforge sont considérés comme des nains des collines. Ça a été River, ça a été inversé dans La Nuit du Dragon. Les Wildhammer se considèrent nains des montagnes parce qu'ils sont plus grands déjà, premièrement. Ça, ça n'a jamais été redcon. Hein. Les nains Wildhammer sont plus grands que les nains normaux. C'est juste que, en jeu, bah comme il n'y a pas de différentes, euh, différences de morphologie, ça se voit pas trop. <rire> Falstad est très grand en jeu. Falstad est vraiment très grand pour un nain en jeu. Et euh, en l'occurrence, les Wildhammer, en fait, à la base, vivent au Pikaeri, dans les Interlands. Le Pikaeri et Norceron. alors Norceron, je vais y venir deux fois, c'est le nord de Lordaeron et le nord de Kazmodan. Ça c'est les Norceron, il y a deux Norceron, celle de Lordaeron celle de Kazmodan. et en gros c'est censé être de la haute montagne, de la très haute montagne. Le Pikaeri, sur le papier, ça n'a jamais été Redcon, c'est jusqu'en jeu on ne le voit pas, canoniquement le Pikaeri c'est l'une des, des plus grandes montagnes de l'univers de Warcraft. Vous avez bien sûr, avec Zandalar est arrivé le Mont oublié, euh, Qui n'est pas en jeu, enfin, on le voit en jeu, même si on peut pas y aller. Euh, vous avez bien sûr Auroch et vous avez le sommet de Kunlai aussi en Pandarie. Ça, c'est fait partie des grands grands sommets. Le mont Igel bien sûr, du côté de Kalimdor Mais en fait, le pic aérien c'est censé être l'une des plus grandes montagnes de l'univers de, War de Warcraft. Et c'est triste quand on va en jeu et que le pic aérien, oui, il est grand, hein, mais. Euh... Et par exemple, regardez une carte de Warcraft 3, le Picary, on voit, de la, on voit de, la, de la neige éternelle dessus. Hein. C'est euh, très très très grand le Picary. Et donc c'est pour ça que les nains Wildhammer considéraient que les nains d'Ironforge sont des nains des collines. C'était assez péjoratif pour évoquer le fait que bah, ils sont plus petits, ils, sont, ils vivent dans des plus petites montagnes, etc. Mais les nains Wildhammer avec la Nuit Dragon, on a inversé, puisque en jeu dans le gameplay, bah, au final les grandes montagnes c'est plutôt Kasmodan, et les Interlands et le nord de Lordaeron, bah, au final c'est devenu des petite montagne. Donc on a inversé le cas de figure. Les nains Wildhammer comme les nains normaux d'ailleurs ont euh, beaucoup, de, beaucoup de préjugés et ont une certaine rancune à l'égard des elfes. Ça vient du Sans anneau ça vient de Warhammer dans l'univers de Warcraft, c'est juste du racisme basique, il n'y a pas spécialement de rancune comme dans Warhammer avec la guerre de la barbe ou quoi que ce soit. Ça, ça n'a pas été exploré. Peut-être qu'un jour, ils exploreront ce côté-là dans Warcraft. Ce serait pas déconnant, ça ferait peut-être copier, mais ce ne serait pas déconnant. Euh, les, les, humains ont, euh, les nains et les humains aussi ont des relations un peu ambiguës. Aujourd'hui, on se dit que les humains et les nains s'entendent très bien. C'est pas tout à fait vrai. Les humains euh, utilisent les nains et les nains ont conscience d'être utilisés par les humains. Et vous voyez ça dans le film Warcraft qui retransmet super bien ça avec Magni qui dit « Ah vous êtes bien content de nous avoir pour vous, vous, vous armer etc. Mais euh, vous nous considérez que comme des putains d'ouvriers et euh, c'est tout. » Et bien ça c'est un peu l'univers Warcraft. Euh, les, les humains ont un petit peu hein, des, des préjugés et considèrent les nains comme de… Il y a, y a les deux cas de figure bien sûr, il y en a qui s'entendent très bien avec les nains mais notamment Alterac aussi s'entendait très bien avec les nains mais globalement les nains euh, bah, ils, ils sont un peu considérés comme de la merde un peu parfois, euh, notamment par les elfes qui les prennent de haut littéralement ce qui ne plaît pas aux nains évidemment mais les nains et les humains ont des relations un peu ambiguës avec beaucoup de respect et aussi beaucoup de crainte et beaucoup de préjugés en fait entre les deux races en l'occurrence et donc les Wildhammer ça marche de la même manière là dessus c'est pour ça que je refais un topo euh, pour les Wildhammer. Les Wildhammer, donc ils vivent comme le nom l'indique, Wild c'est la nature, euh, Hammer le marteau, donc ça s'est traduit marteau hardy mais en vrai c'est plutôt le marteau de la nature, euh, même s'il y avait... Marteau hardy fonctionne bien en termes de trade, hein. mais en gros les Wildhammer ce sont des mecs spécialisés dans tout ce qui est plus naturel, ce sont les... Les hippies des nains, en gros, <rire> chez les Wildhammer. Donc, on est sur des nains très spécifiques. Et ça, c'est pour ça que j'aime beaucoup les Wildhammer dans Warcraft. Parce qu'ils sont vraiment uniques à l'univers de Warcraft par rapport aux Seres-Anneaux ou par rapport à Warhammer. Des nains qui sont beaucoup plus proches de la nature, c'est très rare. Et au final, eh bien, les nains Wildhammer, ce sont les grands spécialistes du domptage. Notamment le domptage de Griffon. Et ça, c'est le truc qui a été vampirisé par toutes les espèces de l'Alliance qui chevauchent des griffons comme si c'était des putains de chevaux C'est non Les Wildhammer sont les spécialistes du domptage de griffons Les griffons ce sont des bestioles qui peuvent rivaliser avec les dragons Ce sont des créatures mythiques et qui sont indomptables sauf par les ce sont des C'est une espèce extrêmement dangereuse le griffon et du coup les seuls qui arrivent à les dompter et les approcher sans se prendre un putain de coup de bec ou des coups de serre, ce sont les Wildhamers. Je, je C'est vraiment important, là je m'énerve, mais c'est vraiment important de le garder à l'esprit. La monture raciale des humains, c'est pas le griffon. Vous allez me dire, bah si, je les mal... Non Le jeu fait n'importe quoi à ce niveau-là. Les wild Même les nains normaux ne chevauchent pas de griffon. Les, les nains normaux vont plutôt partir sur des gyrocoptères, des... Euh des gyrocoptères, des machines volantes etc mais pas des griffons ceux qui chevauchent des griffons c'est les Wildhammer c'est leur spécialité donc évidemment si vous faites un chasseur nain Wildhammer et là on va partir justement sur une apparence oh là, oh là, oh là. on va partir sur une apparence vraiment unique avec tatouage évidemment tatouage le bleu est vraiment la couleur des tatouages Wildhammer mais tout fonctionne en fonction de votre clan vous pouvez vous dire je suis un sous-clan machin je vais plutôt partir sur un tatouage rouge ou un tatouage vert ou même un tatouage gris. Mais les tatouages Wildhammer, c'est le bleu. Et vous allez me dire, c'est bizarre, Malga, à Cataclysme, la couleur du tabard des Wildhammer, c'est le vert. Oui, euh, je n'ai aucune réponse à ça. Euh, je pense qu'il y a aussi le délire à Cataclysme des Nains des Collines où ils en ont fait des espèces de hobbits. Et du coup, bah, les hobbits ils vivent dans des, dans des trucs d'herbe, de, de, dans des espèces de tumulus d'herbe. De, donc c'est vert, donc ils sont partis sur vert. Mais j'ai absolument aucune... <rire> Pour moi, ils ont fait un peu n'importe quoi. C'est-à-dire que les Wildhammer, ils ont toujours été associés au bleu, en fait, hein, au niveau de leur tatouage. Donc, euh... ou alors, si c'est pas bleu, c'est rouge. Donc, euh... je sais pas, je sais pas trop. La couleur des Wildhammer sur le papier devrait être le bleu, pas le vert. Euh, sachant qu'après, c'est pas déconnant parce que les Wildhammer qu'on voit à Cataclysme sont des Wildhammer de Casmodan. Ce sont pas les mêmes que ceux des Interlands. Donc, il pourrait tout à fait dire que ceux de, de... De cataclysme la couleur principale c'est le vert et ceux des interlands c'est le bleu Là dessus ça fonctionnerait très bien J'en profite d'ailleurs j'ai oublié de le dire Excusez moi euh, à ce niveau là j'aurais dû le dire sur les nains classiques Les nains classiques il y a un truc aussi la couleur des nains Si jamais vous cherchez, euh, vous cherchez des couleurs on se dit les nains bah, on va les mettre en bleu l'alliance tout ça tout ça Ça marche évidemment les nains d'Ironforge, la couleur des nains d'Ironforge, c'est le rouge. Et là vous allez me dire, putain la bannière c'est vert pourtant. Oui, là aussi ils ont fait, ça moi ils ont fait une super, super, d'ailleurs vous le voyez en fait c'est ça. C'est la couleur ici, c'est quasiment la reprise du logo des nains. Bah le vert, je sais pas d'où il sort en fait. Parce que si vous regardez les gardes d'Ironforge, ils sont en rouge. Le tabard d'Ironforge est orange, un orange, un orange, un peu trop orange d'ailleurs. Mais là le nouveau qui va être refait, part beaucoup plus sur du orange, pardon, orange rouge. Donc, Ironforge, c'est rouge. Wildhammer, bleu, vert, rouge, si vous voulez. Et pour le coup, Dark Iron, bah bah, c'est noir. <rire> c'est noir et orange à ce niveau-là. Donc, euh, je sais, on aurait tendance à mettre les nains en bleu pour l'Alliance. Vous pouvez tout à fait le faire. En disant, bah, là, c'est vraiment l'Alliance, tout ça, tout ça. Mais les nains, c'est... Euh... Après, je pense que ce qui a incité au vert, c'est aussi les Montagnards en vert. Ça, ça rendait bien. Mais justement, dire que le corps d'armée des Montagnards soit en vert, la couleur des Montagnards fonctionnerait très bien... Alors que bah le, la couleur d'Ironforge c'est le rouge. C'est toujours, hein, ça n'a pas été décanonisé, c'est toujours rouge. Le, bon, comme je l'ai dit, le tabac va être. C'est rouge. C'est orange-rouge. Hein, c'est vraiment. C'est pas, pas bleu, vert, je sais pas quoi. Euh, donc c'est une erreur. Là, le logo en vert, là, je ne sais pas d'où c'est sorti ce délire. Mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit par rapport à la cape des montagnards et qu'ils aient complètement raté. Euh... Sachant qu'à la même époque, ça, moi, ils a fait. Euh... Une super image où on voit Magni avec les nains, l'armée d'Ironforge, ils sont tous en rouge. Hein, donc, j'ai pas compris le délire. Et puis, même Bronze Bird. Le Bronze, c'est plutôt orange-rouge, en fait. Euh, c'est pas vert. Hein, c'est les jade beards. <rire> les jade beards. Enfin bon. Du coup, revenons sur nos Wildhammer. Nos Wildhammer, les marteaux hardis. Guerrier Wildhammer, euh, donc comme je l'ai dit les Wildhammer spécialisés dans euh, le maniement des éclairs notamment euh, et euh, le domptage de griffons ce qui fait qu'on a une classe qui est injouable c'est tout simplement les chevaucheurs de Griffon, qui est vraiment le truc unique Kurdran, Falstad, chevaucheurs de Griffon, avec cette espèce d'énorme marteau très inspiré de Thor qui vont lancer des éclairs etc mais en chevauchant des griffons et avoir un lien vraiment d'amitié c'est pas juste c'est une monture c'est vraiment un lien fusionnel entre les griffons et le, et le nain. Il y a une nouvelle qui est très intéressante, c'est sur Kordran que je vous conseille de voir si vous aimez les nains. C'est une nouvelle où justement, Kordran, bah, euh, la relation avec, euh, c'est Skyrie je crois, le, son griffon est vachement mise en avant et super intéressante. Donc non, il y a vraiment une lien, un lien très très profond entre, euh, entre le, le nain et son griffon, surtout qu'ils ont à peu près la même espérance de vie, les nains et les griffons. Donc euh, globalement, bah, tu gardes ton griffon du, du, de ton enfant jusqu'à jusqu ta mort. Il y a vraiment cette relation-là. Pour ce qui est, euh, donc, généralement, évidemment, le chaman qui lance des éclairs, qui se bat avec des gros marteaux, ça marche très bien. Évidemment, Wildhammer, le marteau est à privilégier. On va pas se mentir, le marteau est à privilégier. Ça veut pas dire que vous pouvez pas vous battre avec des haches, ça veut pas, ça veut pas dire que vous pouvez pas vous battre avec des épées, mais votre clan, c'est Wildhammer. Donc, le marteau... Là-dessus, c'est vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, iconique. Euh, en guerrier, bien sûr, vous pouvez partir sur le Warprot. marche toujours très bien. Euh, le War Fury avec double marteau, le War Arm avec un marteau à deux mains fonctionne très, très bien à ce niveau-là. Il n'y a aucun problème. Je rappelle que le euh, Roi de la Montagne, déjà, War 3, a emprunté un petit peu avec son côté lancé de marteau euh, et euh, certains éclairs qu'il pouvait balancer. Donc, en soi, ça fonctionne très bien à ce niveau-là. Je, je passe parce que... Globalement le, là dessus pas trop de différence Pour ce qui est des chasseurs Pour ce qui est du chasseur nain Je vous encourage très fortement à partir sur des griffons Le problème du griffon c'est qu'il n'est pas domptable Sans avoir fait le euh, domaine de fief du chasseur Une fois que vous l'avez fini Il y a un marchand qui vend un truc Un tome de domptage avancé Qui vous permettra de dompter les créatures Les animaux à crinière Ça veut dire wyvern Ça inclut wyvern pour vos orques ou Griffon pour les humains Hypogriffe pour les ailes de la nuit donc j'en reparlerai pour les ailes de la nuit donc là dessus ça marche très bien et les, les Griffons en monture euh, ça marche très bien ensuite après si vous voulez partir sur d'autres bestioles vous pouvez aller chercher les bestioles de Lordaeron avec les interlands tout ça tout ça mais globalement, bon, bah, c'est moins différent que les nains classiques. Donc euh, c'est vrai que si vous faites un, un chasseur Wildhammer, privilégiez le Griffon. Moi par exemple, avec mon chasseur Wildhammer, je n'ai pas encore accès au Griffon parce que j'ai pas fait le domaine de... Euh, à à, à l'heure où je tourne cette vidéo, je ne l'ai pas encore fait. Mais je compte le faire exprès quand on travaillera sur Légion euh, pour débloquer. Ça sera mon seul leitmotiv hein, parce que la campagne de Fief Chasseur, c'est abominable. Mais euh, au moins, <rire> à la fin, j'aurai mon Griffon. Euh, pour ce qui est du mage, alors pour ce qui est du mage... Malheureusement, il n'y a pas de spé clair pour le mage euh, à l'heure actuelle, donc c'est vrai que bah, vous ne pouvez pas voir ça. Maintenant, euh, le, les mages, bien sûr, comme je l'ai dit, canoniquement censés être les sombres fers. Wildhammer, étant originaire des Interlands, sont plus à même d'être en, en, en communication et en connexion avec les elfes et les humains. Donc en soi, vivant à l'est de lorderon c'est vrai qu'ils ils ont plus de, de, de, de connexion, je dirais. Ça n'empêche pas qu'ils sont très très très très protecteurs de leurs montagnes et ils sont un peu reculés du monde tout ça tout ça. Mais forcément il y a plus de connexion avec les elfes et plus de connexion avec les humains donc en soi, formation au Kirin Tor, tout ça tout ça, pourquoi pas. Euh, éviter, éviter par contre ce genre de, de tenue très humaine ou elfique et privilégier des trucs un peu plus. En fait des... Des robes qui ferait plus horde en fait. Hein. Ça marche bien pour les Wildhammer, le côté un peu plus tribal, un peu plus sauvage. Euh, marche très bien pour un Wildhammer. Ça va vraiment être ça la différence. Les nains, euh, les nains classiques, les nains d'Ironforge vont adorer les grosses plaques, les grosses armures, les bien, bien, euh, bien vénères. Alors que le, le Wildhammer va beaucoup plus privilégier le cuir des armures des armures légères ou moyennes plutôt que de l'armure lourde. Vu que, bah comment tu juches un, un griffon avec de l'armure lourde c'est pas possible, donc les chevaucheurs de Griffon et les wildhammer de manière générale ont des armures plus de cuir que des armures Ça veut pas dire que si t'es en armure de plaque tu peux pas le faire, hein. c'est juste bah choisissez des armures euh, qui font un peu plus fourrure ou autre que, que grosse armure en plaque quoi. Donc pour le mage, bah évitez, évitez. et euh, je vois bien wildhammer euh, là où par exemple Bronzebeard c'est plus feu ou arcane, wildhammer je le vois plus en glace Même si Bronzebeard aussi fonctionne très très bien en glace hein. Wildhammer, je verrai plus en glace, mais honnêtement, les trois aspects fonctionnent, il n'y a pas de problème. Le voleur, bah, les éclaireurs Wildhammer euh, qui vivent dans la nature, le côté chasseur, le côté euh, on va traquer du gibier avec, euh, avec notre griffon, euh, ou alors notre griffon est mort et du coup on fait euh, serment de venger euh, le griffon euh, et euh, on, va, on va opérer loin euh, contre le fléau, contre les orques, etc contre les trolls, le côté, euh, le côté euh, naturel fonctionne très très bien. Là où on est plutôt sur du pisteur de montagne, l'explorateur avec Bronzebird, là avec les Wildhammer on serait plus vraiment dans euh, je me cache dans la nature sauvage, tout ça, tout ça. Quitte à avoir pourquoi pas un, des tatouages verts par exemple pour, pour ce nain-là, ça, ça peut très bien fonctionner. J'en ai pas parlé mais au niveau, j'ai dit que tout était possible, les couleurs de cheveux, que ce soit Wildhammer ou Bronzebird, euh, vous faites ce que vous voulez. Hein. Je sais que Bronzebeard on pourrait tendance à dire bah non, Roux, euh, Muradin et euh, Blond. Bran... Non, Bran est roux. Bran est roux pour le coup. Mais Muranine est blond. Et la hum, femme de Magni est blonde. Donc, euh, non, non, il euh, n'y a pas de. Euh, Wildhammer c'est plus blond, Bronzebeard c'est plus roux. Falstad et Kurdran sont roux. Donc, euh, ben, Falstad à l'origine avait les cheveux noirs d'ailleurs. C'est la petite euh, anecdote. Puis finalement, ils en ont fait un clone de Kurdran. Dommage. Je, je préférais que Falstad retourne ça <rire> serait bien que, canoniquement il justifie que le stade récupère ses cheveux noirs, ça serait, ça serait incroyable euh, du coup pour ce qui est des, des voleurs euh, là dessus, je pense même que ça fonctionne ça fonctionne bien aussi avec les Wildhammer euh, pas de problème, le prêtre Wildhammer même délire que, le, même délire que les Bronzebirds je vais pas me... après vous avez aussi plus de connexion avec la lumière euh, la main d'argent est pas loin tout ça tout ça, hein, si vous voulez je trouve pas ça exceptionnel. C'est vous qui voyez là-dessus. Démoniste. Évitez. Évitez démoniste Wildhammer. Sauf si vous êtes vraiment le côté paria machin. Vous avez eu un épisode traumatique et vous êtes passé du côté obscur, mais... Évitez Wildhammer démoniste. Euh... Déjà que pour un anormal, c'est compliqué Wildhammer. Euh... Pourquoi pas en affliction, à la limite, euh, en... dans l'idée... Euh... La nature euh, qui. Euh, le côté euh, nature qui. Euh, passage des saisons, tout ça, tout ça. Et euh, j'accélère la, la décroissance. Mais. Euh, pff, moyen, je suis pas fan. Paladin, je vais pas revenir. Euh, pareil pareil que les nains normaux. Aucun, aucun intérêt de, de revenir dessus. Shaman Ah voilà, là, Shaman, on est sur le, le truc classique évidemment des Wildhammer. Euh, ce qui est juste dommage avec les totems des Wildhammer, c'est que c'est le symbole d'Ironforge. Donc, euh, mais symbole un avec des plumes hein, quand même, hein, histoire de rappeler que vous êtes euh, que, que l'origine c'est Wildhammer. Euh, Shaman, là-dessus toutes les spé fonctionnent, que ce soit élémentaire euh, que ce soit euh, amélioration ou autre Amélioration, je pense, fonctionne très bien avec euh, le côté vraiment combattant des Wildhammer, chaucheurs de griffon tout ça, tout ça, ça fonctionne très bien mais le côté je manie les éclairs, je suis une espèce de, de porte-tempête euh, nain, ça fonctionne très très bien aussi et le côté euh, soin euh, wow, pourquoi pas hein. Je pense quand même que c'est mieux Amélio, là pour le coup les SP DPS fonctionnent mieux que l'aspect heal Mais euh, ça marche très bien, ça marche très bien euh, là dessus Par contre en Bronze Bird en mode j'ai appris par les Wildhammer et venir sur un côté plus euh, Lockmodan, Modan low pour soigner En, en heal c'est pas dégueu en vrai je viens d'y penser mais en Bronze Bird ça peut être sympa euh, Moine là dessus bah euh, J'ai envie de dire je vais avoir le, le même speech pour toutes les races hein, globalement Épisode traumatique, euh, vagabondage en Pandari amoureux de la faune et la culture locale un nain encore plus euh, c'est des bons vivants ils apprécient encore plus euh, ils apprécient encore plus la culture je pense il euh, n'y a pas de y a pas de souci à ce niveau là donc euh, ça marche très bien euh, en moine euh. en plus encore une fois le chaman les chamans, c'est euh, le respect des cinq euh, des quatre éléments tout ça le moine c'est le cinquième élément donc euh, ça fonctionne très très bien pour un wild hammer il n'y a, a aucun problème à ce niveau là et chevalier et de la mort en plus si vous pouvez vous mettre un délire en mode euh, comme le, le moine se bat pas avec euh, avec ses armes vous mettez les marteaux dans le dos en mode j'utiliserai plus mes marteaux depuis que j'ai perdu mon griffon ou un truc comme ça ça peut bon après votre monture est un griffon <rire> euh, et pour le chevet de la mort le moine enfin euh, pour le chevet de la mort même, euh, même, cac pour les, les même cac pour les bronze berdes même cac pour les bronze berdes je vais pas spécialement euh... après je vois mal des chevets de la mort ou eldamur je vois, vois vraiment mal des de la mort Wildhammer, mais là vous faites comme vous voulez, quoi. Il n'y a pas de souci. Monture terrestre, pour les nains euh, normaux, le bélier évidemment. Pour les Wildhammer, Griffon. Même, même en monture terrestre, Griffon. En monture volante, Griffon. En monture volante, pour les nains, aller chercher plutôt des gyrocoptères, des machines volantes. Euh, pas trop futuristes non plus, mais des machines euh, volantes. Euh, celle du parrainage était vachement bien. Vous avez... Il euh, euh, y avait l'espèce de... Euh, l'espèce de canonnière euh, portée bah, l'espèce de, de mini canonnière qui avait été euh, développée qui avait été mis pour un ticket de BlizzCon à une époque euh, que j'avais trouvé très intéressante sinon vous faites ingénieur et vous avez une monture volante je crois aussi Donc, voilà ce genre de, de truc fonctionne bien pour le pour le nain euh, pour le Wildhammer bah griffon griffon griffon griffon griffon griffon griffon et encore griffe. <rire> voilà. Euh, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur les nains, une race euh, où il y a beaucoup, beaucoup à dire. Donc c'est peut-être l'un des plus longs morceaux que j'ai à, à faire. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas s'il y a des points sur lesquels vous voulez que je revienne en commentaire. Euh, sinon, bah, merci à vous. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. À plus dans le Nexus. John... Malga a oublié de vous dire que Kordran. C'est l'une des cinq statues qui est présente devant Stormwind. Oui, saviez-vous Et dans Explorons, dans ce magnifique ouvrage qui explorons les royaumes de l'Est, Explorons Azeroth et royaumes de l'Est, ils ont confondu avec Falsta ces boulets. Mais c'est Kurdran Whitehammer, Voilà, bisous J'adore les deux.